Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment afficher votre webcam dans une scène Unity. Alors on va euh, pour ce faire utiliser euh, une webcam texture. Alors je vous montre tout de suite et on va mettre ça en scène. J'ai ici un projet euh, tout à fait classique 2D et je vais lui ajouter un objet qui va afficher tout simplement ma webcam. Donc je vais ici lui mettre un quad. Alors on peut voir que ce quad ici, euh, bah, il est un peu petit donc je vais l'agrandir. Avec l'outil de redimensionnement et je vais l'élargir un petit peu histoire d'avoir un ratio correct pour pas avoir trop de déformation au niveau de mon image. Alors ce que vous pouvez voir c'est que c'est son Donc pour ça on va tout simplement ajouter ici une light, une directional light. Parce que je suis dans une scène 2D évidemment, automatiquement on ne voit pas très bien euh, le contenu de la texture. Alors évidemment maintenant il va nous falloir un script. Donc on va créer un C# -Sharp script qu'on va appeler webcam et on va l'affecter bien évidemment au quad. Donc on va le glisser ici. Donc on va éditer ce script ensemble. Et là, on va commencer et on va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire déjà afficher le nom de notre webcam. Alors pour ce faire, on va utiliser ici que la méthode euh, start. Et je vais commencer par créer une variable de type webcam euh, texture, que je vais appeler webcam texture en minuscule. Et je vais l'initialiser en disant qu'elle est égale à new quoi ben new webcam texture avec euh deux parenthèses. Alors maintenant l'idée c'est euh d'afficher tout simplement ma webcam. Donc je vais faire un debug.log ici de ma variable webcam texture. Je vais faire un point et là j'ai accès à pas mal de choses, dont euh le device name, ce qui va m'intéresser. Donc là je vais enregistrer mon script. On va passer ici sur la console. On va exécuter le script évidemment rien ne va s'afficher là mais on peut voir que j'ai bien ici une logitech hd webcam c 270 donc ça fonctionne très bien alors maintenant l'idée c'est de pouvoir afficher euh, bah, l'image de ma webcam tout simplement dans ce quad donc qu'est ce qu'on va faire alors je vais descendre d'une ligne et on va récupérer le composant Renderer qui se trouve sur euh, mon quad donc ici on va utiliser un, euh, une variable de type Renderer, et on va l'appeler évidemment Renderer, et on va dire que c'est égal à quoi à get component ici je vous rappelle ce script est sur mon quad, donc on va aller chercher le composant Renderer, ce qui sera un peu plus simple maintenant pour travailler avec. Donc on va modifier ça en faisant, en prenant le Renderer, on va lui affecter un matériel, sa main texture, et on va dire qu'elle est égale tout simplement à la webcam texture qu'on vient de réaliser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va dire que la webcam texture, et on va faire ici un point play. On peut faire pause, on peut tester si elle est euh, elle est en train de jouer ou pas. Là, on va faire un simple play. Voilà. Et ben, Ce script ici, ces quelques lignes de code vont être suffisantes pour afficher euh, dans Unity ma webcam. Je vous le prouve tout de suite. Je lance ma scène et là, vous devriez me voir à l'écran. Alors, j'ai un petit souci, qu'est-ce qu'on peut voir ici Scène, voilà, dans mon onglet scène, évidemment, parce que ma, ma caméra, je sais pas où elle est. Donc là, on peut voir, on me voit, parfait. Alors, pourquoi on me voit pas ici au niveau euh, de mon onglet game Tout simplement parce que ma caméra, comme vous pouvez le voir, elle ne doit pas être au bon endroit. Ou alors, mon quad, pourquoi on ne le voit pas Donc, je suis à moins 9 au niveau de mon quad sur l'axe Z. Euh, donc, on va mettre 0, par exemple, Voilà. Ce qui sera peut-être plus pratique, voilà, pour l'avoir. Donc là, en play vous pouvez voir que là, maintenant, vous devriez me voir sans aucun souci. Ça fonctionne. Donc, euh, c'est très simple. C'est une manière très simple de, de créer une webcam, enfin d'afficher de, de, votre webcam dans Unity. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin de plus de code que ça. Donc, évidemment, ici, euh, c'est un quad. Donc, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Je pourrais euh, lui faire faire des rotations. Je pourrais vraiment... Euh, sans aucun souci, vous voyez, euh, faire un effet 3D euh, et même faire des rotations sur Z sans aucun souci. Donc voilà comment afficher tout simplement votre webcam. Vous pouvez voir que c'est très simple avec la, la webcam texture. Il n'y a pas besoin de plus de code. J'espère en tout cas que bah, ça va vous être utile. Euh, N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, et puis moi, il me reste à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye